C'est d'abord euh, regrettable que euh, Maître euh, Wade euh, fasse cette sortie-là, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une institution du Sénégal et qui donc euh, dont les paroles euh, peuvent d'une manière ou d'une autre engager un bon segment de la population, qu'à cela ne tienne. Euh, je crois que euh, cette sortie est une manière de vouloir défoncer une porte déjà ouverte, car euh, cette affaire pour moi n'a plus de sens dans la mesure où l'intéressé lui-même a précisé qu'il n'a jamais rencontré le candidat euh, Macky Sall à l'occasion des élections de 2012 et que euh, je puis vous dire que la campagne du président Macky Sall a été financée par des valeureux Sénégalais qui étaient soucieux de, de la réinstauration des valeurs jadis perdues euh, et je pense qu'aujourd'hui s'il faut faire la morale c'est la morale de la réduction des comptes c'est la morale de l'argent taïwanais c'est la morale euh, du protocole de Robas, c'est aussi euh, la morale euh, de Air Sénégal euh, et c'est la morale également de plusieurs euh, sociétés de, de Sénéor. C'est la morale de, en tout cas de l'économie de manière générale.